Nous nous sommes coalisés par rapport à ces deux décrets que nous n'avons pas contestés en tant que tels, comme les uns et les autres disent, que c'est la signature du président ou du chef de l'État que nous contestons. Nous avons pensé que ce décret qui a été écrit sans les partenaires sociaux, alors que ce sont les partenaires sociaux qui se sont plaints de la manière dont les paiements étaient faits, de la façon dont nous étions traités unilatéralement par le gouvernement au travers des ministères euh, des régies financières et des secrétaires généraux. Il y a eu des mouvements de grève et contre toute attente, euh, des décrets ont été pondus, ont été écrits par le ministère de l'économie, de la relance et ses homologues de, du pétrole et des comptes publics. Nous avons pensé, lorsque les décrets nous ont été remis, nous les partenaires sociaux, nous avons lu, nous avons constaté des défauts et nous avons été reçus par le ministre, la ministre de l'économie et de la relance et son homologue euh, ministre de, du budget le ministre du Pétrole n'étant pas présent, nous avons présenté nos, nos inquiétudes par rapport à ce décret, nos inquiétudes par rapport aux différents articles qui, entre elles, entre eux, c'est un article, tous ces articles, pour nous, portaient maintenant le germe de la destruction, parce que le gouvernement n'arrive même pas à appliquer les décrets qu'eux-mêmes ont créés. Donc, nous avons demandé tout simplement l'annulation de ces décrets. Ils n'ont pas voulu l'annuler en fustigeant que c'était la signature du chef de l'État que nous contestions. À ce moment-là, on a voulu mettre de l'eau dans notre vin en disant « Si c'est comme ça que vous prenez la chose, il n'y a pas de souci, il faut des travaux ensemble pour que les articles correlés, puissent être corrigé. À l'heure où je vous parle, ces séances de travail n'ont jamais eu lieu. Par contre, nous constatons qu'ils ont créé, ils ont, ils ont écrit un arrêté, encore sans nous. Dans cet arrêté, ils contredisent totalement, par exemple, des textes qu'ils appellent en intitulé pour former c'est ces décrets 428 et 429. Je préfère prendre un exemple, si vous me le permettez. Voilà. Donc, ici, nous avons le décret 428. Dans ce décret, nous pouvons contester rapidement l'article 8 et l'article 16. Mais ce dont je vous parlais, c'est euh, des textes en vue. Dans le texte en vue, il y a le vu, vu l'arrêté numéro 00295, bar MBCP, bar MEPPDD, bar MPH, du 6 décembre 2017, portant mise en place d'une commission bipartite pour la révision du système actuel de paiement des primes aux agents des régies financières et administrations assimilées. Vu l'arrêté numéro 512, bar PM, bar MEPPDD, FSSM-MMPHG du 15 novembre 2019, instituant une prime à la performance budgétaire. Voyez ces vues, ça dénote qu'il y a eu déjà des travaux qui ont eu lieu du temps de, du DCPR. Hein, je ne maîtrise pas trop la politique, excusez-moi si je me trompe. À l'époque, je pense que c'était euh, le DCPR Brice Lacruche. Ces, des, ces, ces arrêtés ont été écrits. Quand ils rappellent en vue, ils créent un autre arrêté qui contredit celui-ci. Ça veut dire quoi Ils ont tenu compte de, de, des commissions bipartites. C'est normal parce que le Bureau international du travail le demande. Lorsqu'il y a conflit entre le patronat et les travailleurs, il faut une commission à parité égal pour que les choses se passent dans la transparence et la justice mais voyez-vous, on est en train d'avancer, maintenant une équipe arrive avec des comportements vraiment de, je ne sais pas quel, je ne saurais pas le qualifier parce que le comportement de la secrétaire générale via les ministres elle n'est pas seule, les trois secrétaires généraux, des trois groupes que j'ai cités, Supra plus leurs ministres, parce qu'aujourd'hui je peux dire que les ministres sont aussi à part entière là-dessus. Nous avons écrit à ces ministres à trois reprises, quatre reprises, j'ai les documents ici, vous aurez peut-être les, les, les copies de ces, de ces lettres. Nous avons écrit à plusieurs reprises aux ministres, leur disant que nous avons été exclus des travaux. Mais ils ne réagissent pas, je suis obligé de dire que les ministres sont les instigateurs de ce qui se passe aujourd'hui dans les régies financières. Donc, je disais que ce texte qui appelle, qui appelé à des travaux bipartites a, fait, a été effacé pour appeler à des travaux où nous avons 19 membres du gouvernement contre un seul membre des régies financières, dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas leur donner matière à, à se mouvoir. Mais vous, vous, vous suivez mon regard vous avez des partenaires, un partenaire social, une fédération qui se dit des régies financières et qui est aux travaux avec le gouvernement et qui jusqu'à ce jour, ni les, les, les, les arrêtés n'ont été révisés, ni les décrets n'ont été révisés, alors que nous étions ensemble à une Assemblée générale où la base demandait à ce que tous ces articles qui sont querelés puissent être révisés. Et je pense que pour arranger les choses, ce n'est pas de manière subjective que nous allons défendre les intérêts des travailleurs. Parce qu'en face aussi, les ministres sont des travailleurs. Il peut arriver qu'on puisse les défendre. Il nous est arrivé de défendre des directeurs généraux qui avaient été euh, injustement interpellés à la DGR. Il nous arrivera forcément, à un moment donné, si on les attaque aussi injustement, de les défendre. Donc, pour ma part... En ce qui me concerne, je, je veux être juste et équitable. Donc, nous n'avons jamais été interpellés. Je vais même vous raconter une histoire. Nous avons fait deux courriers au ministre concernant la discrimination sur, euh, euh, dont nous faisons l'objet. Nous ne sommes pas seuls. Le groupe 2 des régies financières fait, euh, fait aussi l'objet de, de discrimination. Il y a aussi le groupe 3. Donc, moi, je fais partie du groupe des collecteurs. Il se trouve qu'il y a une fédération que la secrétaire générale a choisie avec laquelle elle veut travailler, en dehors des textes légaux qu'elle-même nous a distribués. Donc, moi, je vais vous dire, j'ai fait le Saint-Thomas. Je me suis retrouvé un vendredi, euh, je pense deux ou trois, dans ses bureaux, avec un collègue de, euh, président de syndicat. J'ai demandé à savoir à quelle date la, le comité aurait lieu. Elle m'a dit, elle va nous appeler. Je suis revenu le lendemain, elle va nous appeler. Le troisième jour, quand j'arrive, je trouve un groupe de syndicalistes que je ne vais pas nommer parce que je ne vais pas les citer. Mais ce que j'ai vu, c'est la vérité. Je les ai trouvés assis avec une table bien préparée à, en attendant les secrétaires généraux qui devaient arriver, y compris les DG. Je me suis assise. Je me suis dit bon ben, on était en pour parler il y a quelques jours en disant le comité va avoir lieu. Comment est-ce que un seul groupe, avec tous ses adhérents, tous ses on va dire ses responsables, assis en face du gouvernement Je me suis assise, mais je vous assure, j'ai été interpellée par la secrétaire générale de Madame Edith Mounombi et Kiri Mounombi secrétaire général de l'économie et de la relance. Sa secrétaire est venue me dire que madame le SG a demandé que vous sortiez de la salle. J'ai dit, je ne vais pas discuter au-delà, je vais me rendre exactement là où elle veut, c'est-à-dire dans son bureau. Et dans ce bureau-là, il y avait qui Le secrétaire général du budget, le secrétaire général du pétrole, ils étaient tous les trois assis. Et ils m'ont fait asseoir au milieu en me disant, on ne vous a pas appelé, pourquoi vous êtes venu De toutes les façons, hein? ici, là, si vous insistez, on va vous sanctionner. C'est à cause de cela que j'ai fait une déclaration demandant à Madame le ministre de se saisir du dossier pour que nous fassions partie de ce comité. À aucun moment, Madame le ministre ne m'a convoqué j'ai pu simplement apprendre que le mois suivant, la, la fécoréfie, pour ne pas le dire, s'est retrouvée aux travaux. Le mois d'après, ils étaient aux travaux. Et le surmois après, ils étaient aux travaux. Et aujourd'hui, malgré le, le, le, le courrier que nous avons fait à la première ministre, ils sont toujours aux travaux. Et ça devient maintenant une guerre entre nous, la, le, le, la fécoréfie et le groupement des régies financières. et déçu. Déçu parce que je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle ministre de l'économie se comporte ainsi. Parce qu'hier c'était Monsieur Ogandaga nous, nous avions pensé qu'il gérait la situation mal. Alors qu'avec lui nous avions un protocole d'accord qui était prêt d'être suivi maintenant nous n'avons même plus de protocole d'accord avec la ministre Madame Bou, avec le ministre Monsieur euh, au Sungu, nous n'avons plus rien. C'est-à-dire qu'au bonheur, la chance. Ils ont choisi leur syndicat, ils en font ce qu'ils veulent. Dès que vous vous levez pour parler, je vous assure qu'après avoir lu et écouté ce, lire, lu ou écouté ce que vous allez publier, ils vont réagir, ils vont sortir, ils vont tout faire pour casser le mouvement, parce qu'ils ont pour mission de de mettre de l'eau dans les revendications et de laisser pourrir la chose. Moi, ce que je désire, c'est que le pourrissement que le gouvernement a décidé de faire, j'appelle ça le pourrissement, parce qu'il suffit de s'asseoir pour régler les problèmes. Nous, on n'a pas refusé d'être à la table. Je vous ai expliqué que j'ai fait du mieux, du mieux que je puisse faire. Je ne vais pas non plus aussi aller mendier comme si vraiment les problèmes, c'est moi qui les porte. Moi, je ne suis qu'une mandatée par une base. Ce, pas mes, ce ne sont pas mes problèmes à moi, Mathéa, pour que je sois obligée d'aller mendier devant les portes pour régler ces problèmes. D'ailleurs, moi, j'ai pensé que l'affaire Corréfi étant un partenaire social, que le souci pouvait être réglé par eux. Je ne suis pas obligée d'être là. Mais Maï mal m'en a pris parce que depuis 4 ou 5 mois, nous sommes en train de tourner en rond. Et nous appelons vraiment l'opinion nationale et internationale à comprendre que nous sommes des hommes et des femmes responsables aux régies financières. Tout un pays, la base, c'est les régies financières, particulièrement la douane dont je fais partie. Et quand on est à la douane, c'est un, un secteur d'élite. Un secteur d'élite ne peut pas se permettre de faire tout le temps des mouvements sociaux. Et j'ai l'impression que ce que les gouvernants veulent, c'est que les travailleurs soient perpétuellement en grève et les travailleurs soient toujours en train de danser la danse des mouvements. Et pourquoi Parce que quelque part, au lieu de payer les travailleurs, même quand ils ont dépassé les objectifs, on nous paye en monnaie de singe. Pour exemple, nous avons fait la dernière fois des déclarations. Ils ont prétendu nous payer la prime qu'ils nous devaient la prime en arriéré d'intéressement dont vous parlez, parce qu'ils nous doivent depuis 2019, ils nous doivent un semestre, ils nous doivent trois semestres en 2020, ils nous doivent deux semestres en 2021. Vous savez comment ils nous ont payé Ils ont payé cette, ces arriérés en monnaie de singe. Je ne pourrais même pas vous dire le pourcentage d'un seul semestre. Ils ont encore divisé le semestre. En 4 ou en 5 ou en 1000, c'est du pipi de chat qu'on a reçu. Donc, de qui se moque-t-on Ensuite, le mois de février pour lequel nous avons fait le mouvement de grève. Jusqu'à présent, il n'est pas payé. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on qu réagisse Lorsque les douaniers et toutes les régies financières vont se mettre au port de sortie, au conteneur, à la sortie conteneur, pour fermer la sortie et qu'il n'y ait pas de conteneurs, on va vous dire que la DGR va venir ramasser les partenaires sociaux, les envoyer en prison parce que nous avons fait perdre de l'argent à l'État. Et pourtant, l'argent est bien rentré, la collecte a été faite, nous avons travaillé au-delà de la normale, l'argent est rentré, mais les tests qu'ils ont décidé de mettre en place disent ceci, ils nous payent que si nous avons dépassé ce qu'ils ont décidé comme objectif. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu d'objectif. La solution est entre les mains d'abord du gouvernement qui a décidé unilatéralement de travailler avec un seul syndicat mais ce n'est pas la première fois que le gouvernement fait ça. Ça fait cinq ans que nous crions. Est-ce que de vous à moi, chère présentatrice, si le gouvernement avait envie de régler les problèmes, vous pensez que ça nous aurait pris six ans, sept ans de pire, Le pire, c'est qu'on avance et au moment où on atteint l'objectif, le, le, il change de ministre pour que ce ministre vienne avec son calendrier de destruction. Ça, c'est le constat. Chaque ministre a son cahier de charge. Le cahier de charge, c'est d'embrouiller les administrations, de changer les DG, de changer les secrétaires généraux. Chaque secrétaire général vient, c'est pour son intérêt. Aujourd'hui, je dis, je sais de quoi je parle. Nous avons fait des mouvements pour les situations administratives. Est-ce que vous pouvez concevoir que dans une situation administrative, moi, je suis inspecteur central, ça fait six ans on ne m'a pas avancé. Mais il y a des jeunes qu'on vient de recruter qui sont maintenant à la fonction publique intégrée, intégrée, titularisée. Ça ne sert à rien de discuter. Il y a un déni total des textes légaux. Il y a ce qu'on appelle les textes de, de, de, qui régissent la fonction publique. Il y a des textes qui régissent l'administration générale des douanes On renverse ces textes pour mettre son propre parent. On est capable, je vous assure, de changer tout ce qui concerne le décret d'organisation de l'administration des générales des douanes parce qu'on veut placer un homme à soi. Et je dénonce ce qui se passe à la présidence de la République. Je dénonce le parti pris. Je dénonce cette façon de faire. La douane, c'est une administration technique. La plupart là sont des, des administrations techniques. Même la DGCC c'est une administration technique. Les impôts c'est une administration technique. On ne peut pas gérer politiquement au risque de tuer la machine. Ils veulent détruire le Gabon. Parce que tout, je vais vous, vous dire, un inspecteur principal a droit à un directeur général. On va changer le texte parce que on veut mettre son frère qui est directeur, euh, directeur général, parce qu'il n'est pas inspecteur principal, on va tout faire pour changer le texte à la minute pour le faire. Mais où allons-nous La grève, c'est, on va dire, le, le dernier ressort pour un partenaire social. D'accord. Nous. Je ne pense pas et j'aime beaucoup mon administration. J'aime beaucoup le Gabon. C'est pourquoi je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Je ne suis pas obligée d'être dans les travaux pour qu'ils av avancent. Mais en ce moment-là où je vous parle, vu la façon dont on traite les agents, nous sommes obligés de passer par la grève. Nous avions suspendu la grève parce que nous pensions que les membres du gouvernement, au niveau particulièrement du budget, parce qu'il se trouve que nous, la douane, on est lésée par l'administration du budget, par le ministère du budget qui lui gère, qui est en gestion de tous les fonds propres des administrations. Donc la façon dont les choses sont faites, c'est pour tuer la machine. Comme nous sommes déjà morts, Cabri-Mort n'a pas peur de la mort, n'est-ce pas Donc nous allons passer par la graine, nous allons tout simplement renouveler, la grève générale illimitée. Le temps que nous avons décidé de le faire arrive à point nommé, mais avant d'y entrer, nous voulons être d'un commun accord. On sait aussi que le gouvernement...